Vous pouvez vous appuyer sur moi. Merci beaucoup. Vous êtes très très gentil. Bonne route. Tu pourras t'appuyer sur moi si tu veux. Non non ça va merci c'est gentil. Je mon épaule, si tu veux. De rien. Merci. Prends ton temps. Ah la veste, allez ah ah ah ah Les gars, y a que des gens gentils! Hey, gof, oh, c'est honteux! Prix, oh, es c'est honteux! Il y a que des gens oh, qui ne rien faire! Il est là Il est là Les il -il ils vont balancer les 1 S'il vous plaît Pardon, désolé. Oh, t'inquiète d'accord. Laissez-nous On est dans un bar, hein Laissez-nous Laissez-nous des coups Laissez-nous Laissez-nous Ça va, mec Ah, putain, j'ai pris un coup. Médic Eh Médic Médic est-ce qu'il y a un médic, par là Ah, il y a le coupé. Là, il est bourré, il est pas avec nous. Cassez-vous Cassez-vous Cassez-vous Cassez-vous Cassez-vous C regarde, a, fait fait. Du chiffre. regarde, regarde, c du regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, Une pas, pas ça. C'est un scandale. Est... Il est passé la route. Hein il tombe, il emporte et tu as vu comment il le traîne le sou -sou quoi. C'est comme gamins, ils ont rien fait. C'est comme ça qu'ils font. Fais gaffe à toi. Hein. Je le sais pas. Hein. Notre circulation, hein! Qu'est-ce ouais, qu'il ça? Youh. Attention, il revient! Et là, il n'a rien fait! Courage, mon copain! Putain! Frari, vous êtes content. vous Attention, qu'est-ce que tu as Vous avez Herculez. fait tout le C'est un peu comme Well yeah. that's yeah. C'est simple. ça Je remercie. Vous pouvez vous appuyer sur moi. Hein. De rien. Et bonne soif. Merci. Alors toi, tu crois tellement vieux Ah bah franchement, je te remercie de l'aide, Là. Là. Là, là, là. Bon, là, me suis... Merci monsieur. Vous pouvez vous appuyer sur moi. Hein. Merci beaucoup. De oui. rien, vous oui. êtes très très gentil. Bonne route. Je je suis suis <rire> Tu pourras t'appuyer sur moi si tu veux. Non non ça va, merci c'est gentil. J'ai bah oui. mon épaule si tu veux. De rien. Prends ton Allez. temps. La veste. <rire> <rire> C'est prendre le temps. Merci, Salvi. Merci, Merci, de, rien. de, de rien. Merci, de rien plaisir. Merci, Merci, on avance ici 10 On avance On avance on avance eh oui, c'était vous qui avez porté les, les Juifs chez les, chez les Allemands C'est les CRS Merci à vous Merci à vous Allez, nation Allez, bravo à vous Merci à vous, Allez, bravo, bravo bravo, nous, bravo. Bravo à vous pour l'espoir, oh ouais, Yes Merci Grâce <rire> à vraiment de miskin, genre Miskin Bravo ne pas Putain, la je sais, ça même, Putain, je sais ça pas si là Mesdames et messieurs, les de fouet. sont là de fouet. la un coup de fouet. C'est un coup de Ça va ouais mais c'est pas Ça va, ouais, mais Ah, je sais pas quoi le... là. Fils de pute oh, Ils ont craqué. Oh, ouais, toi, hein. oh, putain. -vous On vous On Go! Okay. Sophie! Sophie! Sophie! Sophie! Sophie! vraiment Bonne soirée, et bonne nuit ah, Encombe Laissez fermer, fermez fermez, fermez, fermez, fermez la porte, fermez la porte Allez, allez, allez, Bon courage, faites attention à vous allez, ciao La vraie pour toi Allez. c'est Ah il effectivement... ah, y a le coup hein main. Allez Attention derrière est bourré, est il, il est pas avec nous Cassez-vous Cassez-vous Cassez Cassez-vous Cassez-vous Cassez-vous Cassez Arrive, regarde, du regarde, regarde, du chiffre. regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, C'est une dingue aller, pas ça C'est un scandale le... Il est passé la route hein Il tombe, il emporte. et t'as vu comment il le traîne, le soumet quoi C'est des petits ils ont rien fait C'est comme ça qu'ils font Fais gaffe à toi hein. et y Il y en a des milliards encore <t> Il fait partie de l'élite C'est un qui bloque la circulation, hein est on a, pas, ça Attention, il revient Et là, est Il n'a rien fait mon copain vous êtes contents ouais. coups, hein. Attention vous lancez. Vous, vous, lancez. De la paix. Ouais, vous avez en fait you oh. On a On vais te Je vais te faire on petit Pour la police et les régimes, pression. Pour la police et les régimes, pression. Pour la police et les pression. Pour la police et les pression. <rire> Abolir la police Taxer les riches Abolir la police Ouais, c'est juste. C'est On avait entendu des bien plus jolis à Notre-Dame des Langues. C'est des moments précieux. Euh, on n'a pas traqué personne, chef. On traqué personne. On n'a personne. On va prendre à gauche, On pas On On On bah plus que d'habitude du moins. Iconique, je suis ne je m'en ça bon c'est bon c'est bon tu de nuit tout ça bien bleu a un petites on En a a Le a a a a a tu là, mais ça, va Oh, bienvenue, moi j'ai la cage j'attends les là elle a fait toutes sortes de choses. Elle a fait toutes sortes de choses. Elle a fait toutes sortes de choses. Elle Elle a fait toutes Elle a fait Elle a fait toutes c'est ça choses. Elle a fait toutes a elle les a c'est ah, euh... ouais. ça, c'est ah, bah, Ça, c'est que c'est C'est genre comme le C'est plus Genre, ça l'air de plus loin, mais ancient, ouais. mais en fait, pas de... Il c'est pas on l'observe, c'est pas on l'observe. En fait, c'est à partir du moment où on a vu des gobelins, on avait vu les CRS, tu sais, dans une cache... la brave... La brave, c'était aussi crue, juste après... C'est vraiment ça, c'était des CRS... 8 La CRS 8 a fait des grandes charges. Il y, oui. un... y a un point commun, c'est pas les CRS de la CX. Il y a un point commun entre ce moment-là et ce qui s'est passé sur la place d'Italie où tu avais les. C'est exactement ce qu'on fait. Le point commun, c'est qu'il y avait les camions, c'est bloqué. Le point commun, c'est qu'un était sur l'avenue des gobelins, là où pas, on a vraiment pris cher, avant d'arriver sur la place d'Italie, c'est d'où l'avenue des gobelins. Par contre, jamais jambé Je m'assois, moi, c'est bon. C'est bon, c'est là. Bon. Il y le panier pour la En fait, il en a la mais il y a un panier, alors il y pas les panier de Il une caméra et tout c'est euh, euh, euh, hein. euh, ah, euh, une là, euh, euh, c'est euh, <mérite> Et quête, quête, pas moi j'ai la cage, j'attends que la cage... la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 alors dix. C'est un peu un de de on un On la de la la la la la un peu de de en fait c'est à partir du moment on a vu des gobelins on a vu des gobelins qu'on avait vu les CRS dans une cache, euh, non, la brave, hein. la brave, ouais, la brave dans une chaussée cru, juste après ce moment-là, c'était la CRS 8. La CRS 8 a fait des grandes charges, mais pour moi, il y a un point commun, c'est pas la CRS 1. Il y a un point commun entre ce moment-là et ce qui s'est passé sur la place d'Italie où t'avais les. C'est cher avant d'arriver sur la place de C'est d'où le des gobelins.